salut à tous c'est Raphaël. donc aujourd'hui je vais vous parler euh, je, vais, je vais lancer comme ça une série de, de thèmes euh, parce que ouais j'ai tellement de choses à dire euh, que à partager que, que voilà je pense que chaque semaine je vais me lancer comme ça je vais faire euh, un partage de mes connaissances de mes de mes opinions euh, et puis si ça aide Tant mieux parce qu'à la base, c'est le but. C'est d'aider tout le monde à, à réfléchir, à avancer. Et j'espère avancer avec vous, avec euh, vos avis à vous aussi. Voilà, on est tous dans euh, la même euh, situation. Alors, aujourd'hui, c'est le 11 mai. On est bien d'accord, déconfinement oblige. Donc, euh, je suis là. Par rapport au déconfinement et surtout par rapport au retour à l'école est ce que euh, j'en pense c'est pas quelque chose d'évident parce que justement euh, on demande aux enfants et on demande aux parents aussi de de gérer euh, donc euh, donc voilà de gérer ce stress et d'envoyer leurs enfants à l'école euh, voilà alors que on sait pas du tout euh, on a des chiffres mais on sait pas ce virus-là, euh, voilà, on, on essaie de l'analyser avec des chiffres, mais on ne sait pas du tout euh, comment il va évoluer. Donc, c'est ce que je vais, euh, je vais commencer avec euh, ce slide, comme vous voyez à l'écran. Et ouais, Raphaël Frenchblogger, c'est moi. Euh, French, euh, je mets un petit peu en, en anglais parce que je vais aussi faire des thèmes en anglais. Donc, j'en euh, fais une pierre de coups. Donc voilà, Donc euh, premier slide, euh, première situation, c'est euh, retour à l'école, point positif et point négatif. Donc, euh, on va commencer avec euh, le point négatif. Ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut euh, savoir. Donc euh, oui, euh, je suis là avec les retours à l'école, euh, attention danger. Pourquoi je dis attention danger c'est pas un stress hein, que, que je vais rajouter, mais c'est euh, un avis. Euh, voilà, c'est ma partie point négatif, on va dire. Euh, premier point, c'est que les profs ne sont pas des diplômés en hygiène. Euh, donc, bon, j'ai rien contre les profs, mais euh, on, les, on, les, on leur dit, oui, voilà, faudra faire court. Donc, ils vont devoir faire cours dans des conditions euh, pas évidentes non plus. Euh, ils ne sont pas, ils sont pas euh, diplômés en hygiène. Ils ne savent pas comment les enfants ils vont interagir. Déjà que c'est difficile d'enseigner. Là, on leur demande non seulement d'enseigner, mais de surveiller. Donc, euh, donc voilà, ça ne va pas être un point euh, euh, facile. Les enfants, ça bouge en plus. C'est ce que je veux rajouter. Donc Du coup, les enfants ne vont pas vraiment comprendre euh, comment ça se passe. Il va falloir leur expliquer. Il faut trouver les mots pour leur expliquer. Donc, euh, euh, oui, il va falloir euh, l'aide des parents, euh, une formation, une aide psychologique, je pense. Parce qu'on ne peut pas expliquer à un enfant de, de 5 ans, euh, voilà, tu ne bouges pas, sinon euh, euh, tu vas être en danger ou, euh, ou autre. C'est quelque chose qui, qui est important. Là où je veux aussi intervenir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Donc euh, euh, où Il y en a un en cours, ils savent, mais ils ne nous le disent pas. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment pas pro, pas sympa du tout, parce que on dit oui, vous devez être confiné, oui, euh, vous devez rester chez vous, et tout d'un coup, euh, comme euh, par magie, on vous dit bon, ben c'est bon, euh, vous pouvez euh, envoyer vos enfants à l'école. Comment, comment ils se basent sur sur ça quoi Surtout que, comme je dis dans le prochain point, il y a des nouveaux cas qui euh, reviennent. En Chine, justement, il y a des nouveaux cas. Euh, voilà ça, ça, re, ça reprend doucement, mais ça reprend. Euh, ce même, euh, cette même vitesse qui n'inquiétait pas euh, l'Europe euh, quand la Chine a, été, euh, a commencé à être contaminée. On en parlait doucement, mais là, ça repart doucement. Donc, rien n'est sûr. Quoi. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je trouve ça assez euh, risqué donc euh, oui une économie, oui c'est vrai oui c'est clair aujourd'hui il y a des personnes qui ne peuvent pas qui n'ont pas d'emploi c'est euh, triste il y a des familles qui n'ont peut-être pas à manger euh, c'est euh, là qu'il faut aider et il faut vraiment euh, voilà, il faut pas se précipiter il faut, faut vraiment faire euh, on, on s'est précipité quand on a confiné parce que je sais que il y a des solutions, mais on a préféré dire, allez, on ferme tout, plutôt que de, de bon, c'est normal, hein, c'est normal, on, on se bloque. Et maintenant, de déconfiner comme ça, de donner des couleurs au département et dire oui, là, oui, là, non. Moi, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches, quand j'ai vu qu'on euh, demande le port du masque, alors qu'on sait très bien que dans certains laboratoires, où ils travaillent euh, en manipulant des virus et autres, les gens, c'est des combinaisons qu'ils ont, c'est pas juste un masque. Euh, donc ça c'est le premier point. Puis il euh, y, y a des façons de faire. Je trouve que ça a été super vite pour pour le confinement. Et là je trouve qu'on va super vite pour le déconfinement. Après ça ne reste que mon avis. Euh, voilà, mais je tenais à le préciser. Euh, ouais, il y a des solutions qui sont qui sont faisables il y a des solutions c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo il ya des solutions pour aider euh, les familles euh, comme euh, voilà l'école à distance c'est quelque chose qui a été mis en place euh, comme plus d'hygiène donc euh, mettre plus de employer des femmes de ménage employer des personnes des professionnels du, de l'hygiène pour qu'ils puissent vérifier que que tout est bien euh, prêt avant de avant de voir s'il y a des plans avant de, de mettre les personnes comme ça euh, les enfants surtout euh, euh, voilà les enfants qui sont innocents hein, donc il faut le préciser ils ont rien demandé euh, personne n'a rien demandé mais voilà vaut mieux euh, faire être la tortue en gros que le lièvre parce qu'au final c'est pas euh, le lièvre qui gagne donc euh, voilà c'est juste euh, ça je dis juste attention il y a des mesures à prendre. Il ne faut pas tout faire n'importe comment. Il va falloir du contrôle. Il va falloir de la patience et il va falloir euh, un vrai euh, plan. Allez, pour la suite. Donc pour la suite. Alors les points positifs, parce que oui, c'est vrai. Il en faut hein, du positif. Euh, donc je disais qu'il faut apprendre aux profs. Et aux enfants, il y a la, il y a la place. Euh, voilà, les profs, euh, euh, les profs, c'est des personnes comme tout le monde. Les enfants aussi, ils ont, ils ont eu ces derniers mois, euh, ils ont su comment, euh, voilà, prendre à se laver les mains, faire attention malgré euh, les risques de virus. Et il va falloir, euh, oui, une, une vraie hygiène. Ça c'est, ça c'est clair parce qu'on sait que les, euh, le virus, il est aussi sur les surfaces. Donc, oui, c'est très important. Euh, c'est important aussi pour euh, la santé euh, des enfants. Pas seulement physique, le fait qu'ils doivent se bouger et autres. Ça, ils peuvent le faire. Euh, euh, en tout cas, ici, ils peuvent le faire euh, euh, et sortir et faire du, faire du sport ou faire du sport avec, euh, avec leurs parents. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je pense plutôt de la santé sociale. Parce que, euh, la santé sociale, pardon. Parce que ça, c'est quelque chose... de qu'on qu ne prend pas en compte, mais pourtant c'est c'est bien le cas. Les enfants, ça les a affectés. Tout d'un coup, ils se sont retrouvés chez eux. Bon, c'était super avec les parents. Si les parents travaillent pas, mais sinon, c'est vrai que c'est quelque chose de très important de euh, comment dire pour les enfants de comment dire. Désolé, il y a du bruit dehors. Ça me stresse. Mais c'est très important pour eux d'échanger avec leurs copains, avec, euh, avec leurs profs, de revoir leurs profs, leurs maîtresses, tout ça. Euh, mettre ouais, leur, leur routine en fait, qui a été un peu, euh, qui été un peu perturbée. Euh, donc euh, voilà, c'est important. Les parents aussi pourront aller travailler. Ça, c'est un point très important, très optimiste, euh, très, très, très fort parce que sans travail, voilà, tu peux pas subvenir à tes besoins. Malheureusement, on ne pourra pas toujours compter sur les aides des gouvernements. Euh, L'économie doit reprendre, c'est clair. Donc euh, oui, il faut y aller, il faut y aller euh, euh, en étant organisé, mais il faut y aller. Enfin, c'est ce que je pense. Faut, mais les parents d'abord, c'est ce que je pense. Les parents d'abord. Donc, euh, donc voilà. Il y a autre chose euh, qui peut être mise en place. Pour les parents qui travaillent, qui sont en télétravail, et c'est l'école avec caméra dans les classes. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, tu peux faire pour les élèves qui, pour diminuer, si vous voulez, le, le nombre d'élèves dans les classes, ce que tu fais, tu, euh, tu permets aux parents euh, qui travaillent depuis la maison, tu leur permets, tu permets à ce que leurs enfants qui restent à la maison, et suivre les cours depuis la classe voilà ça c'est vraiment important d'avoir euh, cette solution là parce que non seulement ça allège le nombre d'élèves par classe mais en plus euh, ça permet à ceux qui restent à la maison non seulement de suivre le même rythme euh, mais en plus de euh, voilà c'est une double mesure non seulement tu permets aux enfants euh, qui n'ont pas le choix en gros aux familles qui n'ont pas le choix et eh ben eux peuvent euh, aller à l'école mais pour les familles qui peuvent eh ben, de garder leur enfant à la maison du coup ça aide un déconfinement euh, en douceur ensuite un point très important c'est hygiène à fond mais ça c'est quelque chose avec lequel il faut être très sérieux euh, que ce soit les cantines la propreté euh, voilà, il faut, faut y aller à fond. La nourriture, mais tout, quoi. Il ne faut pas euh, déconner avec ça. Euh, j'ai travaillé dans la restauration où j'ai vu des choses euh, graves. Donc, euh, ça, je ne fais pas vraiment confiance. Mais maintenant, euh, avant, pas, y en a, on n'avait pas le coronavirus. Euh, coronavirus... Donc ouais, il faut que faut vraiment des mesures soient prises aussi par rapport à l'hygiène alimentaire et euh, ça c'est quelque chose à laquelle il faut, il faut il faut pas rigoler. Euh, donc euh, un autre point, ouais ça c'est ce que je disais, limiter les contacts extérieurs, favoriser les livraisons. Je parlais justement de restaurants. Euh, je pense qu'il y a pas mal de de, de restaurants qui ou euh, qui devrait livrer, en fait, euh, faire de la livraison. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est préparé, euh, préparé à l'avance. Euh, et les, les enfants, en fait des, comme des plateaux, en fait, si vous voulez. Comme ça, tout est prêt, propre, nickel. Il n'y a pas de risque. Là, ça va de la personne qui a préparé euh, sur la table de, à la table de l'enfant. Mais je ne sais pas si... Euh, pour ce point-là, je pense qu'au départ les cantines seront euh, seront euh, pas accessibles. Par contre, oui, quand je dis limiter les contacts extérieurs, je pense aussi aux profs et ouais aux profs et parents. Pourquoi Parce que imagine le déconfinement. Donc imagine que euh, je prends l'exemple d'un d'un prof qui va faire ses courses parce qu'il a besoin de faire ses courses. Et ben du coup, il part faire ses courses. Malheureusement, il rentre en contact avec quelqu'un de contaminé. Il revient le lendemain, il revient quelques semaines plus tard. Et là, premier symptôme, sauf que lui, il ne le sait pas. Et manque de chance, il peut contaminer d'autres euh, enfants à nouveau et ça repart. C'est pour ça que je dis, soyons optimistes, mais il faut, voilà, il faut prendre des mesures. Donc, il faut limiter les contacts extérieurs et favoriser à la livraison. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je parlais de la cantine, livraison des, des, des, de, de la nourriture pour les gosses. Mais je pense aussi à favoriser la livraison pour, pour tout le monde, pour qu'en pour qu en fait, euh, les gens évitent d'aller dans les magasins. Tout simplement. Ça, c'est quelque chose, évite d'être en contact. Voilà, ça, c'est un, un point essentiel. Et le dernier point, mais ça c'est euh, ça, j'en ai parlé avec la famille qui est assez contre, c'est la visite des parents dans les écoles. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au départ, pour aider les profs, de demander aux parents de se rendre à l'école avec leur enfant. Comme ça, ça aide les parents, euh, ça aide les parents déjà oui, à être rassurés, ça aide les enfants parce que les enfants, du coup, euh, qui n'ont pas vu leur prof depuis plus d'un mois, euh, ils ne se disent pas, mais qu'est-ce qui se passe euh, Où je suis euh, euh, En plus, euh, avec ces mesures-là, ce sera euh, avec ces mesures de déconfinement, confinement, coronavirus, ils en ont entendu de toutes les couleurs. Donc, euh, oui, euh, c'est important de, de… Oh là là, je ne sais pas si vous entendez le bruit, c'est fou. <rire> bon. Je vais poser un petit peu et je, je reviens sur ce point-là important. Bon, j'ai mis sur pause, mais je suis trop content. Ils font plus de bruit. On va essayer de finir ce sujet avant qu'il recommence. Donc, je disais là... <rire> C'est pas possible Bon, ce pas grave. Euh, donc, euh, oui, euh, pourquoi j'ai fini avec la visite des parents mais sécurité aussi. En gros, je veux dire quoi Je veux dire que les parents, s'ils veulent, ils peuvent euh, voilà aider les les, euh, les enfants, aider les profs, euh, s'aider eux-mêmes parce que du coup, ça leur fera moins stresser. Euh, C'est une solution d'aller à l'école avec leurs enfants. Euh, je pense que ça rassurera les petits, mais euh, je parle plutôt de l'école primaire, hein, école primaire maternelle donc euh, oui de, ça les rassurera ensuite euh, bien sûr quand le lycée-collège reprendra ça eux ils sont assez grands donc euh, ils pourront euh, euh, gérer ça eux-mêmes euh, ouais, sécurité aussi pourquoi euh, pourquoi sécurité parce que oui on ne sait pas ce qui peut se passer on ne sait pas comment euh, les gens vont réagir les gens n'ont pas eu de contact social depuis euh, un bon moment euh, donc je, moi j'inviterais déjà à mettre de la sécurité dans les écoles donc des agents de sécurité euh, enfin avoir un hein, agent de sécurité c'est pas le, le super euh, super warrior non ce que je veux dire c'est quelqu'un euh, comment dire un agent de surveillance ça peut être un, euh, un étudiant qui justement euh, euh, a pas d'argent pour, pour, pour vivre à l'heure actuelle. Euh, ça peut être voilà, un, une personne dédiée à euh, la sécurité, à voir que euh, les enfants ne rentrent pas. Euh, un surveillant, quoi, en gros. Un, voilà, un surveillant, c'est ça. Euh, désolé, je suis en Angleterre, donc du coup, j'en perds mon français. Euh, donc, euh, ouais, un surveillant pré précisément pour euh, cette, euh, ce rôle-là donc euh, je pense que c'est important voilà j'espère que cette première vidéo euh, apportera plus euh, d'informations d'aide que euh, autre chose euh, voilà c'est pas le but de stresser c'est plus le but d'apporter des, des solutions parce que je peux vous dire que euh, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop vraiment comment gérer. Euh, voilà. C'est ou tout ou rien, alors qu'entre euh, le tout et rien, il y a quand même euh, euh, il y a du, de la place pour euh, aider ce déconfinement. Voilà. Je, demain, je ferai, une, euh, je ferai toujours un sujet sur euh, le confinement, déconfinement. Cette fois, je pense que je parlerai de, de l'Angleterre là où je suis justement, et euh, vous dire comment je vis ce euh, confinement ici. Pas très évident, euh, puisque on a été vachement en retard. Mais euh, voilà. Donc, vous aussi, si vous avez des solutions, euh, des points positifs ou points négatifs, à partager, euh, surtout faites-le dans les commentaires. Voilà, parce que euh, c'est bien d'échanger, on est là, on ne sait pas les... Les pour et les contre, ce n'est pas les mauvais parents contre les bons parents parce qu'à la base, personne n'est prêt pour gérer une situation comme, comme celle-ci. On tout tous que nos petits soient euh, en sécurité, euh, mais parfois, en effet, euh, la sécurité elle passe par euh, l'adaptation. Et pour, euh, pour s'adapter, il faut euh, faire face aux problèmes. Donc voilà, Donc, euh, déconfinez-vous, mais euh, allez-y en douceur. Voilà. Bonne journée à tous et euh, bonne rentrée pour ceux qui euh, rentrent à l'école. Ciao, ciao.